Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pi Connect. Je suis ici pour vous présenter en exclusivité, rien que pour vous, le nouveau fleuron de la marque Samsung, le Galaxy S9. Vous avez sûrement tous entendu, vu à la presse ou sur YouTube la conférence MWC 2018 qui s'est déroulée à Barcelone. Enfin, Samsung nous dévoile ses nouveaux joujoux, le S9 et S9+. Alors pas de surprise cette année, le même design que le S8 et le S8 Plus, on est toujours en rendu bord à bord, vous savez, c'est la marque de fabrique de Samsung. Sauf que on a le capteur d'empreinte qui est maintenant placé en dessous de l'appareil photo. Et je trouve qu'il est nettement plus facile d'y accéder avec son doigt. Au niveau de l'écran, 5,8 pour le S9 et 6,2 pour le S9, plus. identique que le S8 et le S8. Plus. Appareil photo. Un capteur photo à l'avant de 8 millions de pixels pour les deux modèles. Et à l'arrière, nous avons un seul capteur photo pour le S9 et deux capteurs photo de 12 millions de pixels pour le S9+. Vous allez me dire pourquoi faire un double capteur photo Simplement pour avoir une meilleure qualité photo et surtout plus de netteté. Comme du grand angle, un zoom optique x2, un effet bokeh, à savoir les mêmes fonctionnalités que dans le Note 8. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce qui va vraiment changer, c'est l'ouverture de ce téléphone. Le premier smartphone qui est équipé d'une ouverture variable. Un diaphragme de 1.5 vers du 2.4. C'est complètement dingue. En bref, vous faites de plus belles photos de jour comme de nuit. Plus de lumière et hop hop hop, la photo est magnifique. Et maintenant, il est possible de filmer en 4K, 60 images par seconde, mais sans stabilisateur. Au niveau du ralenti, vous allez pouvoir filmer en super slow motion. C'est quoi C'est simplement la possibilité de filmer au ralenti à 960 images par seconde. Je vous évite les détails, c'est juste énorme. Même Apple ne fait pas mieux à l'heure actuelle. Pour certains, c'est peut-être un gadget, mais pour d'autres, ça reste vraiment, vraiment sympathique. Nouveau concept les AR Emoji. J'ai cette impression de déjà vu sur un autre concurrent et on le connaît tous. Alors. C'est quoi AR Emoji Vous faites une photo et le capture photo va créer un Emoji. Ces personnages bizarres comme un avatar qui vont pouvoir bouger en mouvement. Après, il est facile de les partager avec votre famille ou vos amis. Franchement, je me suis amusé avec et c'est plutôt sympa. Pour ceux qui aiment le son, nous avons enfin des haut-parleurs stéréo. En bas et en haut du téléphone. La nouvelle technologie Dolby Atmos, une meilleure immersion pour vos jeux et vos vidéos. Parlons un peu de stockage. Alors, toujours 64 Go, mais on a la possibilité de rajouter une micro SD qui va jusque 400 Go. C'est un truc de malade. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 400 Go de stockage, mais c'est trop cool. Pour la batterie, rien ne change. Comme les anciens, rien d'innovant. On peut tenir une journée sans problème. Au niveau du processeur, Samsung met la barre très très haute. Un très très bon processeur, super puissant. Et pour les petits accros, c'est un Xenox, 9810 avec 4 Go de RAM pour le S9 et 6 Go de RAM pour le S9 Au niveau des connectiques, on va vite faire le tour. Contrairement à Apple, Samsung a gardé son jack. Nous avons toujours un port USB de type C pour la recharge rapide et toujours compatible pour la recharge sans fil. Alors nous avons aussi le capteur d'empreinte qui se trouve toujours à l'arrière mais en dessous de l'appareil photo. Ensuite, on a le capteur d'iris, le capteur facial. Petite nouveauté, Dual SIM sur le S9 et le S9 Plus. Au niveau des accessoires, Samsung a mis à jour son Dex. Je rappelle, son Dex, c'est le dock qui permet de transformer votre téléphone en ordinateur de bureau. Nouvelle technologie, l'intelligence scan. Il sert à déverrouiller votre téléphone avec son visage. Il combine le capteur d'iris et le capteur facial. Plus rapide et avec plus de sécurité. Est-ce que cela fonctionne avec vos lunettes Faisons le test maintenant Bonne nouvelle, ça fonctionne. Pour ceux que ça intéresse, le Samsung Galaxy S9 est proposé en 4 coloris, noir, rose, violet, bleu et argent. Ici, j'ai la couleur noire, elle est simplement magnifique. Vous allez pouvoir vous procurer le S9 à 849 euros et le S9 Plus à 949 euros. C'est cool, on reste en dessous d'avoir des 1000 euros. Merci Samsung. Alors la sortie officielle est prévue pour le 16 mars 2018 et en précommande à partir du 9 mars. Le lien est dans ma description. Si vous faites partie de tous ces gens qui aiment ce téléphone et qui voudraient avoir ce téléphone, eh ben, il suffit simplement de vous rendre au Samsung Store du Docs à Bruxelles. Voici quelques petites photos. Profitez de cette offre de reprise chez Samsung. Vous déposez votre ancien téléphone au Samsung Store du Doc à Bruxelles en fonction de son état et de sa référence. Un montant de reprise sera estimé et sur lequel Samsung offre un bon d'une valeur de 100 euros supplémentaire. Un petit exemple, un Galaxy S5 repris à 80 euros, vous ajoutez un bon de 100 euros offert par Samsung, ce qui vous fait 180 euros sur votre prochaine commande pour le S9 et S9 On dit merci qui Merci Samsung. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.